Qui me concerne, Moi, j'ai pas commencé par faire des livres pour enfants. Euh, j'ai pas fait non plus euh, d'école euh, autour euh, du dessin ou de l'illustration. Euh, mais pendant des années, j'ai fait des fanzines, euh, de l'auto-édition. Et en fait, euh, quand je faisais des fanzines, à l'époque, je faisais plutôt de la bande dessinée. Mais euh, j'avais envie qu'il y ait une intervention directe, comme c'était un peu nombre d'exemplaires. J'avais envie qu'il y ait une intervention directe de la main sur les objets. Et donc, j'ai commencé à faire des couvertures au pochoir. Et progressivement, cette pratique-là a pris le pas sur une autre pratique. Je me suis mis à. Et ça m'a beaucoup libéré d'explorer ce champ-là, qui était peut-être moins fréquenté que d'autres. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à développer des projets. J'en avais un premier qui s'appelait Les Intrus, euh, dont je m'étais dit que celui-là, je n'allais pas le publier moi-même, mais le présenter à un éditeur. Parce que dans l'auto-édition, dans c'est un espèce de laboratoire où on fait un peu ce qu'on veut, on essaye des choses. Et je trouvais que dans la littérature jeunesse, il bah, y avait aussi de la place pour des images comme ça, un peu différentes. Et euh, du coup, je n'avais pas totalement tort, avec. Ça a été le début d'une aventure dans le livre jeunesse. Oui, j'aime bien donner quelque chose à faire au lecteur. En fait, pour ce dernier livre et pour les livres précédents, on joue beaucoup avec les images, c'est géographique. Et en fait, j'aime bien travailler sur comment est-ce qu'on peut lire des images, souvent sans texte ou avec un minimum de texte et où ça va être le lecteur qui va lui-même comprendre de quoi il est question. Souvent les titres n'expliquent pas vraiment non plus de quoi, enfin, sont comme un espèce d'indice et puis c'est face aux images que le lecteur va comprendre de quoi il est question et comment est-ce qu'on va jouer ensemble à partir de ces images. Alors sans, sans doute, j'ai bien aimé les dinosaures enfants, mais ce qui a été vraiment déterminant, c'est plutôt mon fils qui s'est passionné pour les dinosaures à l'âge de 3 ans. Et euh, il a un caractère vraiment très passionné, c'est-à-dire quand il aime quelque chose, et il veut que ça. Et donc on lisait des livres de dinosaures tous les soirs, tous les jours. Euh, et à force d'en lire, euh, j'ai commencé à me dire que bah, le livre de dinosaures classique, moi je ne m'y retrouvais pas forcément, ce n'est pas trop mon esthétique, les dessins hyper réalistes, on voit chaque poil, chaque, chaque plume. Euh, et donc j'avais envie de faire euh, à force aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres qui ne s'adressaient pas exactement à un jeune lecteur de la, même man de la manière dont moi j'aimerais euh, expliquer justement des dinosaures à un enfant. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à une espèce de contre-livre des dinosaures euh, qui serait euh, le mien. Et donc je l'ai soumis pendant plusieurs, à plusieurs étapes à mon fils, qui euh, m'a aussi indiqué, lui, ce qu'il aimait, ce qu'il comprenait. Donc, euh, ensemble, on a créé notre livre des dinosaures. Tout l'enjeu, c'était comment est-ce qu'on explique quelque chose d'assez complexe euh, à un enfant de 3 ans. Et donc J'avais envie de travailler sur des choses assez synthétiques, des informations essentielles. Euh, et à la fois, il y a en quelque sorte un peu, chez les dinosaures, il y a un peu les superstars, il y a des dinosaures plus connus, comme le tyrannosaure, euh, ou euh, le diplodocus, et puis euh, d'autres plus méconnus. Euh, C'est aussi une, une science qui évolue euh, très rapidement, donc il y, y a vraiment des temps différents, c'est-à-dire qu'on parle d'animaux qui sont disparus il y a plusieurs milliers d'années, et en même temps... Euh, on, les représentations des dinosaures euh, changent euh, et parfois même le souvenir qu'on a de dinosaures comme des espèces de gros lézards, n'est plus du tout actuel. Et donc on essaie de jouer un peu sur ces différentes temporalités. Je voulais trouver des, des éléments tangibles qui feraient qu'un enfant de 3 ans puisse se représenter aussi dans son quotidien euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, dinosaure qui puisse comparer par exemple la taille d'un diplodocus à la taille d'un bus euh, ou même la taille d'une dent à la taille concrète du livre qu'il tient entre les mains, où il y a une dent qui est reproduit à l'échelle 1. Euh, mon idée, c'était justement de pouvoir parler à partir d'expériences concrètes, euh, pour euh, qu'un enfant euh, puisse euh, capter immédiatement ces euh, euh, notions. Il y a aussi un, tout un travail, euh, on parlait tout à l'heure des livres jeux ou sans texte. Euh, là, c'était la première fois que je faisais un documentaire, mais j'avais très envie de... Pour chaque double page c'était une idée graphique qui transmet une notion euh, qui fait que le, on saisit immédiatement un concept et qu'on a besoin du coup d'un texte vraiment réduit à, à son minimum et que plutôt ça saute aux yeux de, de quoi il est question. Il y a plusieurs strates dans cette image parce qu'en plus c'est une image faite à partir d'une image. On va commencer juste par la technique donc il y a trois couches de pochoir, donc trois couleurs différentes qui vont se mélanger pour donner aussi plus de couleurs. C'est un jeu aussi avec les parties qui restent blanches dans la page et donc qui ne sont pas recouvertes de peinture. Donc il y a d'abord du pochoir pour tout ce qui est le ciel, c'est une projection d'encre à la brosse à dents. Donc il y a un côté très artisanal comme ça dans ma pratique où on s'en met plein les doigts. Et aussi, c'est une image que j'ai composée à partir de la couverture d'un livre euh, que j'aime beaucoup. En fait, euh, quand j'ai commencé à réfléchir au livre documentaire que je voudrais faire, une grande référence pour moi, euh, c'était des livres des années 50 de Marie Nora et le studio Isotype qui sont justement des documentaires euh, faits avec euh, des icônes, des pictogrammes et une lecture comme ça des images euh, que je trouvais très intéressantes. Et donc, euh, dans cette page-là, l'image du volcan, euh, c'est la reprise d'une couverture d'un livre des années 50, qui était pour moi une manière de souligner un petit peu euh, dans quel lignage est-ce que j'aimerais me placer. Dans mon parcours, pendant longtemps, j'ai produit des livres tout seul. Et donc, du coup, quand je pense à un livre, je pense euh, d'un bloc à un peu tous les éléments. Euh, C'est-à-dire euh, que c'est à la fois les images, le propos, mais aussi la manière dont il va être relié, la manière dont il va être imprimé. Euh, et pour ce livre-là, j'avais déjà quelques euh, idées assez fortes justement sur comment est-ce qu'il pourrait être euh, en termes de format euh, c'est mais, mais maintenant je n'ai plus les livres tout seul et c'est justement en discutant avec euh, mon éditrice Béatrice Vincent qu'on s'est assez vite mis d'accord euh, sur l'idée qu'il faudrait trouver une reliure euh, qui permette de présenter toutes ces doubles pages où il y a souvent une image qui traverse comme ça la double vraiment à plat, sans un creux euh, et donc on a eu l'idée de cette euh, reliure népalaise qui permet justement euh, d'ouvrir le livre vraiment à plat et c'est vrai que hum, moi, j'aime bien l'idée que, pour un enfant de 3 ans, on puisse trouver aussi les meilleures reliures. Ce n'est pas forcément aller dans un côté livre précieux, mais plutôt de trouver ce qui est plus adapté à ce projet, ce qui en parle le mieux, et un petit peu comme on a envie de donner le meilleur à un enfant quand on s'en occupe. J'ai déjà fait quelques quelques livres avec des amis. Ça m'arrive souvent d'avoir des idées de livres pour des amis. Je fais un livre avec Giacomo Nani, un auteur de bande dessinée dont j'apprécie énormément le travail, qui est aussi un bon copain. J'aimerais en faire d'autres avec lui. Ça arrive souvent qu'on me propose des projets d'illustration pour le propos d'autres auteurs, mais jusqu'ici... Euh, je me suis toujours dit que, je, dans le temps qui euh, dans, que j'ai disponible, j'ai plus envie de faire mes propres projets, de mener ma propre barque, que de mettre mon travail au service euh, de, du propos de quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas à l'abri d'un coup de cœur. Moi, j'ai l'impression de faire partie, euh, déjà dès, dès euh, le moment où je travaillais dans l'auto-édition, en fait, d'un groupe ou d'un collectif euh, avec d'autres personnes qui font aussi des livres, avec qui on échange sur notre travail, où on est attentif aux recherches des uns et des autres, et qui est un milieu très stimulant et qui, moi, nous pousse aussi, dans ma pratique, à trouver de nouvelles idées. Je pense à Alexandre Chaise, des éditions du livre, qui a un travail très intéressant sur l'objet livre lui-même, comment est-ce qu'il peut être relié, imprimé, dans des défis, souvent techniques assez incroyables. Euh, j'ai beaucoup appris au contact de Giacomo Nani dont je parlais tout à l'heure qui est un auteur de bande dessinée hein, qui a un travail sur la couleur euh, et qui ce, tout ce que je sais faire hein, avec un ordinateur c'est essentiellement Giacomo qui me l'a appris euh, j'aime beaucoup le travail de Bernadette Gervais euh, je trouve qu'il euh, y a des choses qui seraient. Elle aussi, elle a une pratique du pochoir qui est très différente de la mienne, mais aussi dans sa manière de euh, faire des livres, justement, où euh, le lecteur euh, est très, euh, participe beaucoup euh, de l'expérience de lecture. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui m'interpelle et euh, avec qui on, on, on échange aussi. Et puis, euh, c'est difficile de citer tout le monde. Je pense aussi à, à Yacine Chameau, les éditeurs de l'Artichaut, euh, qui sont deux personnes euh, qui m'ont beaucoup accompagné, encouragé euh, au début de ma pratique, et, euh, dont je trouve la pratique d'édition aussi euh, absolument merveilleuse. Chaque nouveau livre qu'ils font euh, est une surprise euh, et euh, un espèce d'aboutissement euh, dans euh, ce qui peut être proposé à un enfant. En répondant à la dernière question, j'ai l'impression que j'ai déjà un petit peu répondu. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, moi je suis autodidacte euh, dans ma pratique, mais je trouve ce mot pas très adapté parce que j'ai l'impression au contraire euh, d'avoir fait partie euh, d'un milieu euh, euh, plein d'échanges euh, qui, enfin, euh, qui, qui m'a fait grandir. Et euh, cette question du « nous », moi je la trouve importante parce que être nous, c'est aussi se serrer les coudes, parfois dans des, dans des efforts collectifs, parfois dans des luttes collectives. Et donc, euh, je m'inclurai dans un nous avec mes pères et puis peut-être plus largement aussi dans, ouais, dans, des, dans des efforts collectifs.